La Fondation vous informe que si vous aimez le contenu de SCP Sound VF, il est fortement recommandé de vous abonner et de mettre un like sous cette vidéo. Terminé. Ici, e 11 à toutes les unités, préparez-vous à rentrer. On a une rébellion de classe D en zone carcérale. On s'est dirigé avec l'équipe Alpha. On, on a un classe D en fuite dans le complexe. Verrouillage de laine. À toutes les unités, capturez la classe D immédiatement. L'objet 173 a été localisé en HCZ. On procède au reconfinement terminé. Le sujet est immobilisé. On aurait besoin d'une cage magnétique. Contact avec 096 en HCZ. Demande de renfort à proximité de son confinement terminé. Attention, 0... 096 a été activé. à passer la gate il arrive en entrance. Terminé. À toutes les unités, trois civils ont été détectés à proximité. L'installation est touchée par des bombes en surface. On intervient immédiatement. Votre attention s'il vous plaît.